Nous avons la joie euh, d'accueillir ce soir donc Thibaut Mercier qui euh, est donc euh, avocat euh, qui est aussi donc l'auteur euh, d'un essai euh, qui s'intitule Athéna à la borne discriminer ou disparaître euh, donc qui a été euh, édité chez Pierre Guillaume de Roux euh, mais donc sous le parrainage de l'Institut Iliade euh, donc un, un petit mot sur l'Institut Iliade pour ceux qui ne, ne, ne connaissent pas euh, cette cette, euh, cette on pourrait dire cette maison de formation, euh, puisque euh, à, à, sur certains côtés finalement nous, nous poursuivons un peu le, euh, à quelques, quelques nuances près euh, le même but euh, entre l'Académie Christiane et l'Institut Iliade. Euh, L'Institut Iliade se veut un institut finalement de la longue mémoire européenne, euh, il s'adresse tant aux chrétiens euh, qu'aux non-chrétiens et euh, donc euh, il propose des formations euh, sous forme de cycles euh, durant l'année. Donc je vous invite, ça, ça peut être un, un très bon complément à Academia Christiana, c'est aussi un, un réseau, euh, donc je vous invite à, à, à, à vous intéresser à ces formations, et puis ils organisent un grand colloque annuel, euh, dans lequel l'année dernière j'ai retrouvé beaucoup d'entre vous à ce colloque. Euh, donc voilà, je vous, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Euh, merci beaucoup à Victor Robert et à Academia Christiana, à toute l'équipe de m'avoir invité ce soir. Je suis ravi d'être ici. Je suis ravi de voir qu'il y a plein de jeunes qui sont capables de sacrifier, entre guillemets, une semaine au mois d'août pour venir se former. Je vous encourage à le faire. Le, il faut avoir le courage de ses idées. Il faut sacrifier quelque chose pour que quelque chose soit obtenu. Et euh, faites ça quand vous êtes jeune, mais faites ça aussi quand vous êtes moins jeune et quand vous rentrerez dans le milieu professionnel. Il faut continuer l'engagement. C'est très important. Alors, euh, je vais vous faire une petite conférence sur la discrimination, je vais essayer d'être très didactique. Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Pour les plus timides d'entre vous, je reste ce soir et demain, donc il ne faudra pas hésiter à venir me poser des questions si vous avez besoin de compléments. Donc on va commencer. Alors, pourquoi discriminer ou disparaître Je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte que dans notre monde, dans la société occidentale, dans la société moderne, il y a un problème avec la discrimination le mot, c'est un repoussoir. Dès qu'on sort ce mot, il euh, y a quelque chose qui ne va pas. On sent que c'est mal. La discrimination, c'est mal. Euh, donc on est, on est dans une espèce d'obsession de l'antidiscrimination. Je vais vous essayer de vous, de vous montrer d'où ça vient et, et quelles sont les conséquences. Et une des conséquences très importantes de cette obsession d'antidiscrimination, c'est qu'elle mène à la fin des nations, à la fin des cultures et aussi à la fin des individus. Je vais essayer de développer ça tout au long de la conférence. Je crois que c'est 45 minutes. Hein. Euh, alors qu'est-ce que la discrimination dans notre imaginaire collectif, la discrimination, désormais, ça, ça a deux choses, ça revêt deux significations. Soit c'est une différenciation criminelle, c'est-à-dire que dire qu'un homme est différent d'une femme, c'est devenu sexiste, dire qu'un blanc est différent d'un noir, c'est devenu raciste, on voit ça, donc ça c'est un, un des soucis, c'est une, une différenciation qui serait criminelle. Et c'est aussi une exclusion qui serait devenue criminelle. Si on choisit quelqu'un, et qu'on en exclut un autre, donc quand on choisit quelqu'un, on exclut nécessairement quelqu'un d'autre, et c'est une discrimination et c'est vu comme quelque chose de mal. Donc dès qu'on exclut quelqu'un, par exemple d'un emploi, euh, d'un service, d'un bien, euh, on le discrimine et c'est vu comme quelque chose de très mal. Je vais vous donner quelques exemples euh, de, de cette obsession de l'antidiscrimination. Alors par exemple, euh, depuis 2016, un employeur n'a plus le droit théoriquement de réserver un emploi à une personne qui ne parle pas français. C'est-à-dire qu'un employeur qui dit que c'est parti sur des, des chantiers euh, publics, si l'employeur dit qu'il a besoin d'un ouvrier qui parle français, euh, il n'aura pas le droit de le faire. Euh, en fait, c'était des, des employeurs qui faisaient ça pour essayer de contrer la directive euh, Bolkenstein, qui était une directive de l'Union européenne qui permettait aux célèbres plombier polonais de venir travailler en France et de payer des charges sociales euh, en Pologne et donc pas en France. Et donc ce plombier polonais venait concurrencer le travailleur français. Et certains employeurs, pour concurrencer ça, pour contrer ça, avaient euh, demandé à ce que les, les employés parlent français. Ça n'a pas plu au gouvernement euh, qui, a, qui est venu interdire donc, le fait de réserver un emploi à quelqu'un qui parle français. Un autre exemple, euh, c'est sur les Galeries Lafayette, qui est un grand magasin à Paris, il y a eu une publicité qui a été mise en grand, qui est une publicité pour une marque de lingerie, et on voyait une femme en soutien-gorge et en petite tenue, et euh, très bien, très galbée, très féminine. Et donc on nous a dit que il euh, y a eu un tollé un peu qui s'est fait, il y a eu un, un, des problèmes dans les médias, on nous a dit que cette publicité était à la fois sexiste, parce qu'elle elle mettait la femme dans ses attributs classiques, on va dire, très galbés, et elle était aussi grossophobe parce que la femme était maigre. Donc cette, le fait de représenter une femme mince, même pas maigre, mince et donc féminine, c'est à la fois du sexisme et de la grossophobie donc euh, de la peur des gros et donc c'est de la discrimination envers les gros euh, encore un autre exemple qui, qui nous touche aussi tous c'est un, un exemple de santé publique euh, normalement euh, les homosexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang en France euh, parce qu'en en fait euh, on s'est rendu compte que c'était des populations très à risque et qui y avait beaucoup de problèmes de sida euh, dans ces populations donc euh, pour des raisons de santé publique les homosexuels n'avaient pas le droit de donner leur sang et il y a eu une pression énorme des lobbies LGBT, des lobbies de défense des droits des homosexuels qui s'est mis en place. Et depuis quelques années, on voit que cette interdiction de donner son sang pour les homosexuels est en train de tomber. Et encore récemment cette année, on a, normalement, il fallait qu'un homosexuel reste chaste pendant 12 mois pour pouvoir donner son sang. Et là, le, le délai va passer à 4 mois. Pourquoi Parce qu'on a dit que c'était de la discrimination contre les homosexuels et donc les homosexuels auraient le droit de donner leur sang. Et voilà, donc cette obsession de l'antidiscrimination, ça peut aussi aller contre la santé publique et permettre à tout le monde de donner son sang malgré les problèmes euh, malgré les problèmes que ça peut poser. Donc vous voyez, dans, dans notre société, on n'a pas le droit de discriminer, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de distinguer, on n'a pas le droit de préférer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire discriminer Étymologiquement, ça veut dire l'action de distinguer, distinguer une chose d'une autre. Si je distingue un homme d'une femme, je discrimine. Si je distingue une personne blanche d'une personne noire, je discrimine. Donc on passe notre journée... À discriminer aujourd'hui vous m'avez discriminé positivement puisque vous avez choisi de venir à cette conférence et vous avez discriminé négativement vos amis avec qui vous deviez aller boire une bière par exemple Donc, vous voyez c'est un, un, un, un acte qu'on fait tous les jours discriminer on essaye de nous dire que c'est mal mais en fait on le fait en permanence euh, donc d'où vient cette, cette obsession de l'anti-discrimination euh, évidemment ça vient du principe d'égalité on nous dit qu'on est censé avoir tous accès euh, aux mêmes droits et avoir tous accès aux mêmes chances que la société peut, euh, peut, peut produire pour chaque citoyen. Donc si on doit tous avoir les mêmes chances, on, on doit pouvoir nous choisir euh, quelles que soient quel que vos capacités ou, ou quelles que soient euh, vos talents. Donc ça c'est la base. Euh, alors évidemment, on, est tous, euh, on, on se dit que l'égalité des droits, c'est quelque chose de très bien. L'égalité des chances aussi. Pourquoi chacun n'aurait pas ses chances de réussir dans la société Mais vous voyez, je vais vous prouver que ce n'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, si on commence à dire qu'il n'y euh, a plus de différence entre les hommes et les femmes, que les hommes doivent avoir les mêmes droits que les femmes, par exemple, est-ce que c'est logique de donner un congé maternité à un homme Bon, mais pour l'instant, on est en train de voir que de plus en plus le congé paternité est en train de s'imposer et on va donner de plus en plus de droits de congé à un homme alors que c'est la femme qui accouche et c'est elle qui, qui fait un, un peu le plus, le plus de boulot. Vous voyez, Cette obsession nous fait, nous fait dire que les hommes doivent avoir les mêmes droits que les femmes, donc chacun doit avoir le droit à un congé paternité ou un congé maternité. Différence entre un enfant et un adulte. Est-ce qu'on doit juger un majeur de la même manière qu'on juge un mineur euh, Les enfants de 12-13 ans, on ne les juge pas de la même manière que les adultes. Ça, c'est aussi une discrimination, vous voyez. Si on, on applique l'égalité des droits, ça voudrait dire qu'on devrait juger la même, de la même manière les enfants et les adultes. Donc, vous voyez qu'il y a un petit, euh, ce, ce principe d'égalité, ce principe d'égalité des droits, il faut quand même savoir le modérer, le tempérer. Il n'est pas euh, absolu. Et alors là, en plus, on est tombé dans, dans, dans nos sociétés modernes, on est dans une société égalitariste, donc on est passé de l'égalité des droits ou l'égalité des chances à une espèce d'égalitarisme, c'est-à-dire que tous les hommes doivent être les mêmes. Euh, on doit tous avoir les mêmes capacités, tous la même condition, tous les mêmes, euh, voilà, on doit, on doit avoir euh, euh, la même condition matérielle, les mêmes conditions économiques. Et ça crée une espèce d'uniformisation, puisque tous les hommes sont égaux, tous les hommes se valent. Et donc, ça, c'est l'égalitarisme. Et il y a quand même quelque chose qui, qui est faux c'est que dans la nature, les hommes sont inégaux. Ils peuvent avoir une égalité de droit, mais dans les faits, vous êtes tous différents et on est tous différents. Et c'est quelque chose, je vais pas. Euh, il faut quand même promouvoir un peu cette diversité, cette inégalité naturelle et qui est bonne. Il y a des gens qui sont faits pour réussir dans tel, euh, tel euh, endroit il y a des gens qui sont faits pour être ingénieurs à la NASA et d'autres qui ne le sont pas. Donc cet égalitarisme euh, qui, qui, qui nous pourrit la vie un peu euh, dans nos sociétés modernes, il faut, il faut le contrer. Donc on est dans des sociétés égalitaristes et on est dans des sociétés aussi relativistes. C'est-à-dire que tout se vaut. On nous dit en permanence qu'il n'y a plus de bien, plus de mal, qu'il n'y a plus de bon, plus de mauvais, qu'il n'y a plus de beau, plus de laid. Et qu'en fait, tous vos choix se valent. Et à chaque fois qu'une personne va faire quelque chose, on va dire mais c'est son choix, elle peut faire ce qu'elle veut. Euh, et vous voyez, on ne peut plus appliquer de jugement moral, de ou promouvoir une certaine vie bonne, une certaine vie juste, dans nos sociétés, c'est toujours mal vu. Donc en fait, on est dans des sociétés égalitaristes et relativistes. Donc si tous les hommes sont les mêmes et si tous les choix se valent, pourquoi nous devrions choisir Évidemment, si un homme est l'égal d'une femme, pourquoi choisir entre un homme et une femme et, et si en plus tous les choix se valent, pourquoi choisir Donc c'est pour ça que nous sommes dans des, dans des sociétés qui refusent tout choix et toute exclusion, donc qui refusent toute discrimination. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais je vais continuer et j'aurai d'autres exemples à vous, euh, à, à vous présenter. Donc ça, c'était pour euh, l'histoire de l'antidiscrimination. Il faut savoir que maintenant, ça a eu une répercussion dans la loi. Euh, ce principe de l'antidiscrimination, il est, il est inscrit dans la loi, notamment dans notre Constitution. Nous sommes tous égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race, de religion. Ça, c'est l'universalisme républicain. Euh, les idées de 1789, la Révolution, les Lumières. Et depuis 1972... La loi Plevens, qui est aussi la loi qui a créé l'incitation à la haine raciale, qui est bien connue, elle a aussi créé un, un, une, une incrimination pénale euh, de, de non-discrimination. Dans la loi, qu'est-ce que c'est que la non-discrimination C'est le fait de refuser un emploi, un service ou un bien à une personne, selon certains critères. Donc, les quatre critères à l'origine, c'était refuser, je, je répète, un bien, un service ou un emploi à une personne, selon sa religion, selon son ethnie, selon sa race ou selon sa nation. On va décortiquer rapidement ces quatre critères et après j'irai un peu plus loin. Donc, on interdit à une personne de choisir, euh, par exemple, un locataire. Si j'ai un appartement et que je veux le louer, je n'ai pas le droit de le louer. À, si, si je veux le réserver à un chrétien, je n'ai pas le droit, euh, puisque c'est le critère de religion qui rentre en cause. Si je veux réserver euh, un appartement à une personne de la même ethnie que moi, je n'ai pas le droit non plus. Alors l'ethnie, on essaye de nous faire croire que c'est la race, ça n'a rien à voir. Hein. L'ethnie, c'est un ensemble d'individus que rapproche euh, une relative unité d'histoire, de langue et de culture. On peut tout à fait dire que la France est une ethnie. Hein. On a une histoire commune, on a une culture commune, une langue commune et l'occupation d'un territoire commun. Donc on n'a pas le droit de réserver par exemple un emploi ou un bien euh, seulement pour une ethnie, on n'a pas le droit de le, le faire pour une race, donc n'ai pas le droit de dire que je vais, euh, euh, par exemple si je suis boulanger, n'ai pas le droit de dire que je vais réserver mes, mes gâteaux seulement pour les blancs, c'est interdit. Mais la quatrième euh, interdiction c'est en fonction de la nation et ça c'est la plus dangereuse, la plus grave, parce qu'en fait on est en train de dire qu'un citoyen n'a pas le droit de privilégier son concitoyen qu'une entreprise n'a pas le droit de pratiquer ce qu'on appelle la préférence nationale, que l'État n'a pas le droit de préférer, de, de, de réserver des emplois à des Français plutôt qu'à des étrangers. Donc on interdit à la fois aux citoyens français mais aussi aux, autoris, aux autorités administratives, à l'État, au gouvernement français de réserver des emplois ou des biens spécifiquement à des Français. Donc on pourrait se dire pourquoi pas euh, pourquoi l'État français devrait réserver des, des emplois à la France, à aux Français et pas aux Anglais ou aux Sénégalais, je, je, je ne sais guère. Mais quand on interdit à une entité politique comme un pays de privilégier les siens, en fait on fait tomber l'idée même de nation, on fait tomber l'idée même d'État, puisqu'on dit qu'un pays ne peut pas privilégier les Français par rapport aux Anglais. Ben pourquoi la France existerait-elle Si la France ne peut pas protéger ce qu'elle est, donc protéger les siens, elle n'a plus euh, vocation à exister. Donc ça c'est vraiment un des points les plus graves, c'est ce refus de la préférence nationale qui est très mal vu. Alors C'est un thème qui a été repris par le Front National depuis des années, et pourtant c'est une logique implacable. Toute entité politique privilégie les siens, et si elle ne privilégie pas les siens, elle disparaît, puisqu'elle va se confondre avec les autres. Donc il faut vraiment revenir sur ce concept de préférence nationale, il n'y a rien de mal à ça tous les pays le pratiquent, sauf en Europe occidentale. Les pays d'Europe de l'Est le pratiquent, les États-Unis le pratiquent, l'Amérique du Sud, l'Afrique, la Chine évidemment, le Japon, voilà. Donc, cette, cette idée de préférence nationale qu'on nous a interdit depuis 72, il faut, il faut quand même se rendre compte que c'est quand même quelque chose de tout à fait logique qu'un État privilégie les siens. Donc je vous ai dit, il y a quatre, à l'origine, il y avait quatre critères qui étaient interdits. Alors vous pourrez me dire, c'est normal, si je loue un appartement, pourquoi je le réserverais à un, à un chrétien ou un blanc C'est pas logique. Le, la seule logique qui fait que mon appartement doit être loué, c'est parce qu'une personne peut payer ou parce que je sais qu'elle va, elle va pouvoir le, le garder en bon état. Donc c'est vrai d'un certain côté, mais si on interdit à une personne de privilégier les siens, si on interdit à un chrétien de privilégier les autres chrétiens, on fait sauter, par exemple, tous les liens sympathiques qui nous unissent et qui créent ce qu'on appelle le vivre ensemble, les communautés. En fait, on interdit à toute communauté de se protéger. Donc, c'est très dangereux euh, parce que tout le monde a tendance à privilégier les siens. Un père de famille va privilégier sa femme et ses enfants. Ensuite, une fois qu'il les aura privilégiés, il va privilégier ses amis, ses voisins, euh, ses voisins de village, les voisins du village d'à côté, et puis après ceux de sa région et après ceux de sa nation. Donc, il y a quelque chose de très logique à privilégier ceux qui nous sont proches euh, idéologiquement, au niveau des mœurs. Donc, quand on nous interdit de faire ça, en fait, on fait sauter euh, ce qui nous unit, on fait sauter l'idée de nation. Donc là, euh, vu qu'on nous a interdit de défendre euh, nos propres concitoyens, on a fait sauter l'idée de nation française et on, on, a, on nous a interdit de nous unir et de nous défendre. Euh, et d'ailleurs, on nous a dit que cette loi euh, serait, contre la serait contre la ségrégation. Nous, euh, alors on nous dit qu'en fait, ces lois sont nécessaires parce que si chacun euh, privilégie les siens, on va créer de la ségrégation, non de, la, de la séparation dans la société. Mais en fait, c'est déjà le cas, puisque maintenant, euh, on est passé de 4 critères interdits à plus de 25. En, en 2016, on, on a créé jusqu'à 25. Il faut que je vous lise quand même l'article euh, du Code pénal qui vient vous interdire de choisir, parce que c'est est une liste à l'après-vert qui est impressionnante et vous verrez qu'on est tous hors la loi en permanence. « Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur grossesse, leur apparence physique, leur particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, leur patronyme, leur lieu de résidence, leur état de santé, leur perte d'autonomie, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur identité de genre. » L'identité de genre, le, le, la théorie du genre est, est rentrée dans la loi. De leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, leur appartenance ou leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, la, les races n'existent plus, ou à une religion déterminée. Donc vous voyez bien que tous les jours... Euh, vous pouvez être euh, en fraude de, ce, de cet article 225-1 du code pénal. Par exemple, si, vous, si votre grand-mère a un appartement et qu'elle décide de le réserver à sa petite fille, bah, potentiellement, euh, c'est de la discrimination puisqu'elle l'a fait sur le, la, situation, euh, la situation familiale. Si euh, une personne décide euh, de réserver à un emploi à une personne qu'elle connaît bien, euh, donc de le pistonner, par exemple, bah, ça va être de la discrimination, ça va être interdit également. Et en fait, bah donc, comme je vous l'ai dit, on fait on fait sauter tous les liens euh, tous les liens qui nous unissent. Et en plus, on incite les gens à se regrouper sous ces catégories qui nous divisent. Donc, plutôt que de nous dire Français, et donc Français qui ce nationalisme qui nous transcende et qui, qui nous rassemble aussi, qui permet de, de dépasser toutes nos identités particulières, toutes nos euh, alors, euh, avant on était Français et maintenant on n'est plus Français, on est soit une femme, soit un homosexuel, soit un juif, soit un musulman. Euh, et donc on se regroupe sous des micro catégories euh, qui sont réductrices évidemment parce qu'une personne n'est pas qu'une personne de couleur ou n'est pas qu'une orientation sexuelle ou n'est pas qu'une religion ou n'est pas qu'un sexe. Il y a quelque chose qui son identité est multiple et elle, elle, elle dépasse tout ça. Mais donc cette, cette, ces lois elles ont tendance à, à dénationaliser l'état. Et elle nous divise. Voilà. Donc maintenant, vous avez des associations de défense des droits des homosexuels, des associations des droits de défense des droits des musulmans, des associations de défense des droits des juifs. Alors, le CRIF, la LICRA, le CRAN, là, le, le Conseil représentatif des associations noires de France. Il euh, y a même la GRIF qui. Donc, les catholiques aussi se sont mis à se, sont mis à se défendre. C'est très bien, mais c'est rentré dans une logique communautaire. Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans ces lois qui, qui voulait, comme je l'ai dit, promouvoir l'égalité et finalement prône la division, et nous incite à nous diviser. Euh, alors ça c'est pour le droit, et aussi je voulais vous, vous parler d'une autre chose, c'est comment prouver cette discrimination légalement. Quand vous allez devant le juge, et qu'on vous dit par exemple qu'un employeur a refusé un emploi à une personne qui était musulmane par exemple, comment cette personne musulmane va pouvoir prouver qu'elle a été discriminée Si l'employeur ne l'a pas choisi, il lui a peut-être rien dit, hein, il lui a dit « je vous prends pas ». La personne musulmane va se dire discriminée, ça c'est la mode, tout le monde est victime, tout le monde est discriminé en permanence, vous l'avez bien vu autour de vous, dès qu'une personne se voit refuser quelque chose, elle parle de discrimination. Donc si cette personne, typiquement, par exemple, on va dire que c'est une musulmane qui va, aller, qui va aller porter plainte, comment le juge va-t-il savoir s'il y a eu discrimination En fait, il ne peut pas, parce que ce choix, il est fait dans votre fort intérieur, il n'y a pas forcément quelque chose de matériel qui s'exprime. Vous n'allez pas avoir dit à la personne « je ne vous ai pas pris pour, pour le, parce que votre religion ne me plaît pas », vous ne lui avez pas dit ça. Mais donc le juge, il va, il va au, lieu de, au lieu de juger de quelque chose de tangible, de matériel, d'un crime, donc par exemple le juge, normalement il juge, il juge du crime, là il va juger du péché. En fait on va arriver dans une justice théologique, alors, ou alors dans une chasse aux sorcières, euh, et donc une espèce d'inquisition. Alors l'inquisition c'était juger la relation qu'une personne avait avec, avec Dieu, et c'était jugé du péché. Mais la justice, il faut la séparer de cette, de cette justice théologique. Elle n'est pas théologique, elle vient juger du crime. Et maintenant, en fait, on a des juges qui vont venir sonder vos cœurs et vos reins, essayer de voir si vous avez été un mauvais raciste, si vous n'avez pas été une personne mauvaise, et si vous n'avez pas discriminé. Alors typiquement, si vous avez écrit comme moi un, un ouvrage qui s'appelle « Discriminer ou disparaître » et que vous êtes accusé de discrimination, ben, évidemment, euh, on va dire que vous êtes euh, un discriminant, donc vous êtes, vous êtes coupable. Il y a aussi des juges qui se fondent sur des, des perquisitions de policiers dans des, dans, et des, des, des rapports de perquisition où les policiers notaient les bouquins qui étaient dans la bibliothèque de la personne. Évidemment, si vous avez des ouvrages un peu limites, euh, même si c'est pour euh, des recherches scientifiques ou alors pour votre bon plaisir ou même si vous avez euh, des ouvrages très à droite et très à gauche, bon, on va, le juge va voir que vous avez des ouvrages qui sont très à droite. Et donc, on va dire à mon avis, cette personne est une personne discriminante et donc on va la condamner. Mais on ne sait pas ce qu'elle a vraiment pensé. Donc là, c'est très dangereux. Et en fait, on voit que ce juge donc, devient un inquisiteur. Et ça, c'est un gros souci de ces lois antidiscriminatoires. Ça, c'est pour le droit. Alors le droit, c'est une chose. On est dans des sociétés très juridicisées. Tout passe par le droit. Mais il y a aussi un dogme, une espèce de nouvelle morale qui s'applique. On n'est plus seulement dans l'interdiction de discriminer juridique, on est aussi dans l'interdiction de discriminer morale. Et vous voyez que, euh, par exemple, je vais vous citer l'affaire Etam. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'était il y a 5-6 mois. Une jeune femme avec un voile est allée euh, déposer un CV dans... chez Etam, qui est une boutique de lingerie. Et euh, la responsable du magasin a refusé de prendre son CV parce qu'elle lui a dit que la charte euh, interne de l'entreprise euh, prenait la neutralité religieuse et donc refusait euh, tout, euh, tout, euh, tout signe religieux apparent. Évidemment, la personne qui, est allée, euh, vendre de la, qui, qui voulait vendre de la lingerie fine avec un voile sur les, sur les oreilles, on peut se demander euh, ce qu'elle cherchait vraiment, puisque c'est complètement en dehors de, de, de, sa, de sa religion d'ailleurs. Donc cette personne qui s'est vue refuser de déposer son CV s'est plaint sur Twitter d'une discrimination fondée sur sa religion. On a dit que c'était de la discrimination envers les musulmans. Et comme les médias sont toujours euh, en recherche d'un nouveau buzz, de nouvelles, euh, de, nouveau, de nouvelles causes à défendre, se sont emparés de l'affaire et donc il y a eu une espèce de il y a eu énormément d'articles qui ont été publiés disant qu'Etam avait été discriminant et là la, la responsable de la boutique qui avait refusé ce CV elle a été mise à pied vous voyez on n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au procès là il y a juste eu quelques personnes sur Twitter une minorité agissante qui s'est plainte de cette discrimination euh, l'entreprise Etam n'a pas su réagir correctement et donc ils ont mis à pied cette cette personne, cette, cette responsable de boutique. Et c'est là qu'on voit que le droit, finalement, c'est bien beau, mais on n'a pas besoin de ce droit. Maintenant, on va au-delà, c'est un dogme, c'est une nouvelle religion. Euh, D'autres exemples de, de, cette, de ce dogme, par exemple, euh, on peut citer euh, l'antispécisme, par exemple, qui voudrait dire qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les animaux. Et donc finalement, on n'aurait plus le droit de manger des animaux, donc ça prône le véganisme. Et en fait, ça, c'est encore une, euh, quelque chose de, discriminatoire. Si on dit que les hommes sont différents des animaux, c'est du spécisme. Et en fait, on est tous égaux, on est même égaux avec les animaux. Il euh, y a même quelque chose qui est paru dans une revue américaine il y a quelque temps, ça s'appelle l'adultisme. C'est le fait d'éduquer ses enfants, éduquer ses enfants, donc de leur donner euh, une direction de vie. C'est de la discrimination, puisqu'en fait, c'est imposer des valeurs adultes à des enfants. Vous voyez, là, on rentre dans des délires complets. Ça, c'est pas juridique, encore, mais ça, c'est moral. C'est toujours dans le dogme. Un autre exemple assez marrant, euh, qui nous montre à quel point cette idéologie de l'antidiscrimination peut être dangereuse. Je pense que vous faites du Muay Thai cet après-midi, vous en avez fait toute la semaine. Là. Vous avez vu ce que c'était que les combats à main nue. Il euh, y a eu euh, du MMA, donc des arts martiaux mixtes, aux États-Unis. Il y a une, euh, un concurrent qui se disait euh, femme, donc c'était un homme. Biologiquement, c'était un homme, mais il se disait femme. Comme il se disait femme, il avait le droit d'être une femme. Et la, la, la fédération de MMA a accepté que cet homme combatte dans la catégorie féminine. Donc, Il est rentré dans l'octogone, dans la cage, et évidemment, il a mis une énorme rouste à cette pauvre femme qui était en face de lui. Et il lui a fracassé le crâne, et elle est partie à l'hôpital. Elle a dit qu'elle n'avait jamais ressenti une telle domination dans l'octogone. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller, cette, cette folie antidiscriminatoire. Avant, quand un homme tapait une femme et l'envoyait à l'hôpital, ben, il était mis en prison. Maintenant, euh, c'est un sportif, et il a le droit de le faire. Euh, donc vo voilà, voilà cette, cette, ce délire antidiscriminatoire, et je vous ai parlé de dogme tout à l'heure. Euh, donc il y a le droit qui peut venir vous punir pénalement, mais ce dogme antidiscriminatoire, antidiscriminatoire, il ne vous punit pas pénalement, il vient décréter votre mort, votre mort sociale ou votre mort économique. Par exemple, Etam aurait pu avoir un très mauvais buzz et avoir beaucoup de difficultés à s'en remettre. Un petit exemple, c'est avec une chaîne américaine qui s'appelle Starbucks, que vous devez connaître, qui fait des cafés aux états unis euh, Il y a quelques mois de ça, il y a un an, il y a une personne de couleur noire qui est rentrée dans une boutique et qui a demandé d'aller aller aux toilettes. Elle n'avait pas consommé. Le gérant de la boutique euh, a refusé à cette personne d'accéder aux toilettes. C'est la règle un peu partout, dans n'importe quelle brasserie, on vous refusera souvent l'accès aux toilettes si vous n'avez pas consommé. La personne qui s'est vue refuser l'accès aux toilettes a dit que c'était du racisme. Elle s'est plaint sur Twitter. Il y a eu un énorme euh, buzz, excusez-moi le terme anglais, qui, qui a été monté. Et Starbucks s'est d'abord excusé publiquement. Ça n'a pas suffi. Ils ont alors licencié la gérante de la boutique. Ça n'a encore pas suffi. Et là, le PDG de Starbucks a dit, enfin, a fermé pendant une demi-journée 8000 de ses boutiques à travers les États-Unis pour euh, donner une conférence, enfin, une formation contre le racisme à 17000 de ses employés. Et là, ça a suffi à calmer, euh, à calmer le, le délire sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez le coût pour une société qui, pas, euh, qui ne sait pas gérer cette, ce, ce dogme de l'antidiscrimination Starbucks n'a pas trop de problèmes de trésorerie, j'imagine, mais une société un peu plus petite qui doit fermer une, euh, pendant une demi-journée et donner une formation à 17 000 employés, vous imaginez combien ça peut coûter. Euh, un petit mot maintenant sur la discrimination positive, parce que ça c'est quelque chose avec lequel on nous rabat les oreilles, rebat les oreilles depuis des années. Euh, alors déjà, ce terme de discrimination positive, c'est une imposture sémantique. Toute discrimination positive implique nécessairement une discrimination négative, puisque discriminer, c'est choisir. Si je choisis quelqu'un positivement, je vais choisir quelqu'un négativement. Donc ça, c ça s'applique, cette discrimination positive, ça s'applique en politique et dans, en politique légalement, et elle s'applique aussi euh, informe, de manière informelle dans les, grandes, dans les grandes sociétés. Donc par exemple, il va falloir recruter un certain quota de personnes noires, un certain quota de femmes, un certain quota d'homosexuels, promouvoir cette diversité. En fait, il y a quelque chose de très dérangeant là-dedans, c'est que plutôt que de voir un individu avec toutes ses qualités, sa force de travail, sa capacité de son intelligence, sa capacité à ramener des clients, sa capacité d'organisation, on va essentialiser la personne et la ramener à une seule facette de sa personnalité qui sera soit son sexe, soit sa race, soit son orientation sexuelle. Donc vous voyez quelque chose de très dérangeant à réduire les personnes à une seule facette de leur personnalité. Et ça a encore plutôt tendance à nous diviser puisque maintenant, Peut-être qu'on va être promu non parce qu'on on a les capacités nécessaires pour avancer dans l'entreprise, mais on va être promu parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homosexuel. Il euh, y a quelque chose de très injuste pour la personne qui n'est ni une femme ni un homosexuel euh, et qui n'est ni musulman ou ni juif par exemple. Donc euh, un mâle blanc euh, catholique euh, et qui lui se voit discriminer négativement alors qu'il n'a rien demandé. Il est peut-être très compétent, mais on va lui refuser un emploi. Donc finalement, cette lutte euh, contre l'antidiscrimination, d'ailleurs, on voit que ce n'est pas un combat pour l'égalité, mais c'est un combat pour le pouvoir. puisqu'on nous dit qu'en fait, on veut l'égalité des droits, on veut que tout le monde soit pareil, tout le monde ait les mêmes droits, mais c'est faux. C'est une sorte de, de, de sous-marxisme culturel. Donc le marxisme, c'est les prolétaires qui doivent se révolter pour prendre le pouvoir sur la bourgeoisie. Mais là, on est dans l'oppressé ou le dominé ou le discriminer, qui doit se rebeller pour prendre le pouvoir sur les dominants ou les oppresseurs. On le voit bien, qui sont les oppresseurs Je l'ai dit, hein, c'est euh, le mâle blanc, euh, catholique, hétérosexuel de plus de 50 ans. Enfin, c'est ce qu'avait dit Delphine Arnaud qui était euh, à la tête de France 2 à l'époque. Eux, c'est les, les, les dominants, pardon, c'est les oppresseurs, et on doit pouvoir les renverser à, à tout prix. Et, et tout est bon pour les renverser. C'est euh, pour ça qu'il y a une idéologie du féminisme, donc de l'antidiscrimination en, envers les femmes. En fait, ce qu'elles veulent, ce n'est pas une altérité, une, alt une, une harmonie entre les hommes et les femmes. Elles veulent la prise du pouvoir des femmes sur les hommes. Euh, et donc, ce, cette espèce de, de marxisme culturel, il est un peu alimenté par une, une haine de soi qu'on a en Occident, notamment plutôt en Europe occidentale. Qui, qui voudrait dire que, euh, que tout ce qu'a qu fait l'homme blanc est mal. Euh, alors je, je, sous couvert de, de haine de soi, donc due à la colonisation, l'esclavage, euh, la seconde guerre mondiale, l'homme blanc serait coupable par nature, et donc il devrait payer. Et comme il doit payer, il doit se discriminer lui-même et devenir, enfin, se mettre en situation d'infériorité et accepter, euh, accepter de, de, de ne plus être euh, choisi, de ne plus se défendre. Ça, c'est un peu la logique du multiculturalisme qui anime aussi nos sociétés occidentales. On est dans des, dans des sociétés multiculturelles. Alors, à l'origine, le multiculturalisme, c'est le respect de toutes les cultures. Mais en fait, c'est aller beaucoup plus loin maintenant. Ce n'est plus le respect de tous les, toutes les cultures. C'est plutôt le fait que chaque culture minoritaire peut venir euh, apporter du positif à la, culture, euh, à la culture historique. Et même que chaque culture minoritaire a un droit... Sur la culture historique, donc typiquement, toutes les identités minoritaires sont en permanence mises en avant, mais il y a une identité qui est rarement mise en avant et qui est même plutôt mal vue, c'est l'identité française, l'identité nationale, tout, tout ce qui fait que notre culture, notre identité nationale. Et finalement, où va-t-on ce, avec ce multiculturalisme On va vers la fin de toutes les cultures, puisque toutes les, toutes les cultures se valent, comme je vous l'ai dit, on est dans les sociétés relativistes, on n'a plus le droit de discriminer entre une culture ou entre une autre, on n'a plus le droit de discriminer entre une nation ou une autre. Donc en fait, on se retrouve dans des endroits qui sont complètement uniformisés. Alors je cite toujours un exemple assez, assez frappant, c'est le nombre de McDonald's qui se multiplient à vitesse grand V en France. Il euh, n'y a plus une aire d'autoroute maintenant où il n'y a plus un McDonald's ou un Burger King ou un Starbucks. Il n'y a plus une gare française où il n'y a pas un Starbucks ou un McDo. Euh, et c'est une espèce d'uniformisation par la consommation. Euh, on va vous, vous, vous, vous permettre de consommer les mêmes choses partout. Euh, de, sur le globe à chaque fois que vous que vous voyagez maintenant s'il y en a qui ont l'occasion de voyager quand vous allez dans des aéroports vous n'avez plus la, la culture locale qui est mise en, en avant vous avez un Starbucks un McDo un sushi une pizza partout dans le monde donc ça participe d'une espèce d'uniformisation complète de notre société et, et le, les, les exemples les plus frappants sont en général euh, ceux des, des des grands groupes multinationaux euh, donc là j'ai essayé de vous montrer en quoi cette euh, cette Obsession de l'antidiscrimination, elle avait euh, détruit les cultures, les nations, tout ce qui faisait nos identités collectives, puisqu'elle l'interdit de les, de, les, de les désigner. En fait, on ne peut plus distinguer une culture d'une autre, une nation d'une autre. Donc ça a détruit notre capacité à nous défendre en tant que Français ou nous défendre en tant qu'Européens. Et ça a détruit aussi la capacité, par exemple, euh, des Italiens à se défendre en tant qu'Italiens ou des Anglais à se défendre en tant qu'Anglais. Mais au-delà de, de la destruction des identités collectives, ça détruit aussi les individus en eux-mêmes. Euh, puisque avant vous étiez par exemple un français une femme française disons vous, avez, vous êtes né dans une culture vous êtes né euh, à C par exemple et vous êtes normand Donc y il avait, y avait plein de choses qui, qui faisaient votre identité vous étiez né sur une terre à une époque déterminée dans un pays donné qui fondait, donc, euh, qui fondait euh, votre, euh, votre identité propre mais désormais, on promeut un individu qui est universel. Euh, euh, tous les hommes sont les mêmes euh, partout, en tout point du globe et en tout temps. Vous voyez, Puisque les nations n'existent pas, puisqu'on n'a pas le droit de les distinguer les unes des autres, puisqu'on n'a pas le droit de distinguer les cultures des unes des autres, bah, tous les individus qui habitent ces lieux, en fait, ce sont les mêmes. Euh, un Sénégalais est un Japonais, est un Français est un Anglais. On est tous les mêmes. Ça, c'est l'universalisme. Ça, ça nous vient de 1789, des Lumières. De Rousseau, des idées rousseauistes, donc, euh, qui dit que l'homme, euh, l'homme naît dans l'état de nature et que la société vient le corrompre. Euh, mais cet état de nature, il n'existe pas. Personne ne naît nu euh, au milieu de nulle part. On est tous dans des cultures. On naît dans une culture et cette culture nous façonne. Et cette culture, elle nous précède. Cette culture, c'est elle qui a permis que nous existions. Donc elle existe nécessairement et c'est elle qui nous donne notre identité. Donc il faut pas, il ne faut pas la, la refuser. Désormais, on la refuse, et donc chaque individu, euh, chaque individu est, est devenu euh, autocréateur de lui-même en plus. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on dit qu'on va on va renvoyer une femme, par exemple, à sa situation, à sa condition de femme, par exemple, alors je, je cite souvent le, le, le OSS 117, le deuxième épisode, euh, Hubert Bonisseur de La dit à sa compagne, euh, lui dit, vous feriez une très bonne mère, et elle lui dit, est-ce que vous me diriez ça si j'étais un homme? Mais évidemment que non. Et donc là, on l'a renvoyé à sa condition de femme et ça l'a choqué. Mais qu'elle le veuille ou non, c'est une femme. Biologiquement, elle est, elle est née femme, elle ne peut pas s'en défaire. Alors, Simone de Beauvoir disait qu'on ne naît pas femme, on le devient, mais c'est faux, on naît femme. Et donc oui, euh, dire qu'une femme fait des enfants, c'est devenu sexiste, c'est devenu mal. Euh, et en plus, on, donc ces, ces individus, ces, certaines femmes refusent euh, leur condition féminine et elles, elles voudraient choisir, elles voudraient choisir ce qui, ce qui les définit ou non. Et c'est pareil, on ne naît plus français, on peut. Euh, on peut très bien être né français, puis maintenant changer de nationalité, migrer où on veut. Et on voit bien que l'individu peut choisir ce qu'il veut. Il refuse toutes ces discriminations, tous ces, toutes ces, euh, ces déterminismes qui fondaient son identité. Et en plus, ça crée des... Alors vous avez vu que c est... C est... si on renvoie une femme, par exemple, à sa condition de femme, ben, c'est du sexisme. Donc c'est une victime. C'est une victime perpétuelle. Si on dit qu'une personne est noire, ben, c'est du racisme. Donc c'est aussi une victime. Euh, et on est dans des sociétés où les individus sont des grands enfants. Euh, dès qu'ils ont un petit désagrément de l'âme, dès qu'ils sont exclus, dès qu'ils sont peut-être rejetés ou même différenciés, ils vont dire que c'est de la discrimination, que c'est du sexisme, du racisme, de l'homophobie, que sais-je. Et donc c'est des individus qui sont totalement infantiles. Euh, et en plus, alors c'est aussi des individus qui sont narcissiques. Euh, Puisqu'ils ont décidé qu'ils étaient ça, si un homme a décidé que c'était une femme, euh, il peut devenir une femme. L'individu s'autoconstruit et la société le laisse faire. J'ai un petit exemple qui est encore puisé aux états unis C'est souvent un laboratoire de, du pire que l'on peut faire, les états unis C'était une militante antiraciste qui s'appelait Rachel Dolezal. Dolezal, c'est un nom de chèque. Cette militante antiraciste était noire, elle avait les cheveux crépus, la peau foncée et les yeux très bleus. Et elle était très active et les médias sont, ont commencé à s'intéresser à son cas. Ils se sont demandé comment ça se fait qu'une femme qui avait les cheveux crépus et qui avait la couleur, une couleur de peau noire pouvait avoir des yeux si bleus. Donc ils ont commencé à lui demander euh, si elle était vraiment noire. Et elle a dit, euh, elle a un peu botté en touche, euh, au début elle a botté en touche, bon c est, c est, ça en est resté là, les médias sont revenus à la charge, et en fait on s'est rendu compte que cette personne n'était absolument pas noire. Elle se crêpait les cheveux et elle se euh, teignait le visage en noir. Pour se dire noire, donc. Mais en fait elle, elle, elle s'est justifiée en disant qu'elle se sentait au fond d'elle-même comme une personne noire. Donc puisque elle se sentait noire, pourquoi la société ne devait pas accepter le fait qu'elle soit noire donc vous voyez l'identité qui était avant quelque chose qui était intangible, ça restait identique tout au long de votre vie, votre sexe, votre race, votre nation, votre religion, c'était quelque chose qui vous fondait. Maintenant, ça n'existe plus. L'identité c'est vu comme quelque chose qui nous est imposé, c'est imposé à des victimes qui sont non consentantes. Ça irait contre notre liberté de choix, notre identité serait une prison, il faudrait s'en sortir. Et donc on utilise cette obsession de l'antidiscrimination, ce dogme de l'antidiscrimination pour se sortir de cette prison qui nous serait imposée. Euh, donc en fait, on refuse maintenant tout ce qui nous dépasse, on refuse, ben, forcément, on, euh, vous, vous naissez homme ou vous naissez femme, vous naissez dans un pays ou dans un autre, ça vous dépasse, vous n'avez pas le choix. On déteste dans nos sociétés ne pas avoir le choix, on veut avoir le choix en permanence, même le choix de son identité. Alors Un autre exemple assez marrant, c'est aux Pays-Bas, un homme qui s'appelait Emile Rattleband, qui avait 65 ans et quelques, et qui a demandé euh, à l'administration de son pays... Euh, de réduire son âge légal sur sa carte d'identité parce qu'il se sentait plus jeune. Son médecin lui aurait dit qu'il faisait 20 ans de moins, donc il, euh, il voulait avoir 45 ans. Évidemment, euh, les autorités refusent. Il fait un procès euh, aux Pays-Bas, à, euh, à, à l'autorité, en disant que si des gens ont bien le droit de choisir leur sexe, pourquoi lui n'aurait pas le droit de choisir leur âge Lui n'aurait pas le droit de choisir son âge. Alors on s'est un peu moqué de lui, mais il avait totalement... Raison dans cette logique juridique qui, qui veut que si on a le droit de... Pourquoi Pourquoi si on peut choisir son sexe, c'est vrai qu'on pourra très bien choisir son âge. Et en plus, il avait il avait quelque chose, une justification qui, qui montre bien la vacuité de notre époque, c'est qu'il disait que avoir 65 ans, ça lui, ne lui permettait pas d'avoir assez de matchs sur Tinder. Donc il n'arrivait pas à avoir assez de copines sur Mythic ou Tinder, et donc il fallait qu'il réduise son âge légalement. Donc vous voyez, là on voit des individus maintenant qui viennent essayer de faire plier la communauté, plier le réel... Euh, faire plier la biologie selon leur propre bon vouloir. Et en plus, c'est devenu des, des espèces de consommateurs d'identité. Comme je vous l'ai dit, normalement, votre identité, elle est fixe, elle ne change pas tout au long de votre vie. Vous avez des individualités qui se développent, évidemment, mais vous resterez un homme si vous êtes un homme, euh, vous resterez français si vous êtes né français. Maintenant, on consomme les, les, les, les identités. C'est ça, ça, ça, tout ce qui sous-tend, euh, par exemple, la théorie du genre. Euh, on est un jour femme, le lendemain on est homme, après on est euh, transgenre, après on est euh, dauphin, que sais-je. Et en fait, cette, cette identité s'est devenue un accessoire de mode. Vous en changez comme deux chemises presque. Euh, alors pas vous, évidemment, mais on voit bien qu'il y a des espèces de délires complets qui se mettent en place où chacun choisit son identité et peut en changer. Donc en fait on voudrait être, on nous dit qu'on est dans des sociétés qui veulent du choix, mais en fait on n'est pas dans des sociétés de choix, on est dans des sociétés de non choix. Puisqu'à chaque fois qu'on choisit, on doit pouvoir se défaire de ce choix. Si un jour j'ai choisi d'être une femme, demain je choisirai d'être un homme. Donc il n'y a plus rien qui nous engage. Et, et dans cette société de choix, il y a un bon exemple qu'on peut, qu peut montrer, c'est le, le cas du divorce. Par exemple, avant on se mariait, c'était un choix qui nous engageait, et qui nous engageait à vie. Mais désormais, en fait, on ne choisit plus. On refuse de choisir. Parce que même si on choisit de se marier, on va se marier parce qu'on va pouvoir divorcer derrière. Donc on refuse de choisir. On refuse tout choix qui pourrait nous engager. Euh... Et donc, comme je vous l'ai dit, euh, on a donc maintenant des individus qui se séparent totalement de la réalité. De la réalité, de la ré la réalité biologique, par exemple. Alors j'ai encore deux autres exemples qui sont assez caractéristiques. C'est deux, deux coureurs américain, qui s'appelait Miller et Yerwood, euh, c'était en 2016, qui c'était des hommes, mais ils se, il se disaient femmes, et sans changer de sexe, ils ont eu le droit de concourir dans des catégories euh, féminines, et évidemment ils remportent tous les... alors c'était en 100 mètres et 200 mètres en sprint, et évidemment ils gagnent toutes les compétitions. Et là il y a quelques femmes qui se voient euh, mises en compétition avec des hommes, évidemment parce qu'ils ont eu des taux de testostérone bien plus importants et qu'on le veuille ou non, les hommes sont plus forts et plus rapides que les femmes. Chacun, vous voyez, on refuse encore le simple fait de dire qu'un homme est plus fort qu'une femme, c'est devenu sexiste maintenant presque. Donc là encore, cette obsession de l'antidiscrimination a permis à ces deux personnes qui étaient des hommes de dire que c'était des femmes, et la société devait l'accepter, donc leur permettre de concourir dans des catégories féminines. Donc elles avaient leur vérité, et cette vérité elle devait être universelle et partagée par tout le monde. Mais qu'est-ce que la vérité Là, je vais revenir un peu sur le fondement de ce que, ce que, ce que, ce que veut dire cette vérité. Selon saint Thomas d'Aquin et selon Pascal, la vérité, c'est l'adéquation entre la pensée individuelle et le réel. Vous voyez, la, la vérité, ce n'est pas seulement la pensée individuelle, c'est aussi le réel. Et comment on connaît le réel On le connaît par une recherche objective et par la disputation, c'est-à-dire le débat. Le débat entre eux, les hommes, entre eux, qui vont tendre collectivement vers cette vérité. Désormais, on, on, on refuse cette objectivité, cette, euh, cette, le fait que la réalité existe euh, et qu so que cette réalité soit partagée, et chacun a sa propre vérité, chacun a sa propre vision des choses et peut l'imposer à la société. Avant, un homme qui se disait « femme », on l'aurait mis à l'asile, on lui aurait dit « mais arrête, arrête un peu de délirer, t'es un, un homme, tu restes un homme ». Désormais, c'est l'individu narcissique qui vient faire plier le collectif pour dire que moi, je me sens femme, donc vous devez accepter que je sois une femme. Et on voit que ça a des répercussions, alors notamment un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a quelques années, euh, qui est venu imposer à la France d'accepter le changement de sexe à l'état civil, donc légalement, vous avez le droit avant pour changer de sexe à l'état civil, changer de sexe légalement, il fallait avoir recours à une opération chirurgicale, prendre des hormones et se faire opérer de manière chirurgicale, et ça vous, permet de changer de sexe, ça vous permettait de changer de sexe à l'état civil. Désormais, il euh, y a une loi qui est passée, et la Cour européenne des droits de l'homme nous l'a imposée de toute façon, si une personne décide, si un homme demain décide qu'il est une femme, il peut demander le changement de son sexe à l'état civil, sans aucune justification. Donc demain vous pourrez très bien décider que vous n'êtes ni un homme, enfin vous n'êtes plus un homme et aller devenir une femme. Et là il là, y a encore quelque chose c'est que la réalité biologique ne s'applique plus du tout maintenant on voit bien c'est comme je vous l'ai dit, je le répète, c'est l'individu et sa vérité qui qui s'impose à la société. Et donc on est dans des sociétés qui sont devenues esclaves pardon, des droits individuels de chacun. Euh, avant, l'État, c'était censé faire euh, permettre le bien commun, faire vivre une société, faire vivre ensemble des gens. Désormais, c'est chacun, chaque individu, qui va pouvoir décider de faire plier la société selon son bon vouloir. Alors on pourrait se dire, c'est très bien, si j'ai décidé de faire ça, pourquoi la société pourrait m'interdire de le faire Le souci, c'est que les désirs de chacun sont illimités, chacun a des désirs différents, et maintenant, on convertit ses désirs en droits. Et comme on a un droit, la société doit le faire respecter, ce droit. Et comme chacun arrive armé face à l'État, donc face à tout le monde, en fait, armé de son droit pour le faire valoir, on arrive à une espèce de guerre de tous contre tous, une concurrence de tous contre tous, même une concurrence victimaire de tous contre tous, qui disent « moi je pense ça, on doit le faire respecter ». Et vous voyez, donc euh, chacun a le droit de choisir son sexe, mais ça marche aussi avec euh, tous les, toutes les associations de défense euh, antiracistes. Elles vont dire euh, « Moi, euh, en tant que euh, le conseil représentatif des associations, des associations noires de France, je décide que les noirs doivent être protégés, donc euh, la communauté nationale doit plier, doit respecter les noirs ». Alors après, c'est le cran qui fait ça. Après, il y a le CRIF il euh, y a euh, euh, je sais pas quelle, quelle, quelle association qui va, qui va se créer aussi je sais pas les bouddhistes et puis en fait ça va être la guerre de tous contre tous avec l'état qui est devenu une, une espèce de lex shop donc c'est à dire qui distribue des droits à tout le monde et il ne sait plus euh, gouverner en fait il ne sait plus imposer une norme officielle pour tout le monde que chacun doit suivre euh, évidemment vivre en société bah, ça impose nécessairement des limites ça impose des limites à votre liberté individuelle c'est vrai qu'on est dans des sociétés où la liberté individuelle est vue comme l'alpha et l'oméga, mais non. Vous avez votre liberté individuelle, mais il y a quelque chose qui vous transcende, c'est l'État, la société, la culture, et qui permet à chacun de vivre en donnant une direction commune, et qui nous permet d'aller de l'avant et de vivre ensemble. Désormais, on voit bien que les nations ne sont plus, incapables, ne sont plus capables d'imposer une certaine ligne de conduite, puisqu'elles respectent chaque, chaque droit individuel de chacun. Hum... Et on assiste alors, enfin euh, par exemple, alors un autre, une société de dro des droits individuels, un bon exemple, c'est euh, la GPA, gestation pour autrui. Donc c'est que on nous dit que c'est très triste que des couples ne puissent pas avoir d'enfants, euh, que ce soit des couples hétérosexuels ou homosexuels. Donc comme c'est tellement triste qu'on devrait leur permettre d'avoir des enfants, à quel prix Donc ça, c'est ce qui sous-tend toujours ça, c'est toujours le tragique, le refus du tragique. C'est triste, des gens n'ont pas le droit d'avoir des enfants, donc la société doit leur permettre d'en avoir. Donc la GPA, hein, faut, faut quand même, ça s'appelle GPA, c'est gestation pour autrui, mais en fait c'est la mise en esclavage d'une femme au bon vouloir d'un couple qui va acheter un enfant. Il faut, il faut mettre les, les mots sur les choses. Euh, donc en fait, on, sous prétexte que des gens ont des désirs d'enfants, on va permettre la mise en esclavage d'autres hommes et d'autres femmes pour permettre euh, à ces désirs d'être satisfaits. Mais il y a quelque chose, par exemple, si on pousse la logique jusqu'au bout, il y a quelque chose qui est encore plus triste de, que de ne pas avoir d'enfant, c'est le fait de ne pas avoir de compagne ou de compagnon. Une personne célibataire euh, sera évidemment très triste, ça sera, euh, sera très difficile à vivre pour elle. Donc si on accepte que si le fait de ne pas avoir d'enfant, ça doit nous donner un droit à l'enfant, est-ce que le fait de ne pas avoir de compagne ou de compagnon ne devrait pas nous donner un droit au compagnon donc dans ces cas là, on va aller chercher par exemple des femmes en Europe de l'Est et puis on va les donner euh, aux, hommes, euh, aux hommes en France qui ne sont pas capables de, de se débrouiller pour aller chercher euh, une compagne. Par exemple, aux Pays Bas, il bah, y a un droit euh, les, les handicapés, euh, notamment, ont un droit, euh, un droit à avoir des relations sexuelles, donc euh, la société leur paye des prostituées. Donc les, le contribuable des Pays-Bas paye des prostituées aux handicapés. Donc vous voyez, c'est vraiment cette logique du droit individuel qui permet tout et n'importe quoi. Sous, sous prétexte qu'il y a un désir, on doit le convertir en droit et c'est la société qui va payer. Alors quelles sont les, les solutions Je pense que j'arrive euh, au bout. Euh, les solutions pour contrer cette, euh, cette espèce d'obsession de l'antidiscrimination. Déjà c'est accepter ce qui nous dépasse, accepter nos limites. Euh, on est limité, évidemment, il y a des choses qui nous dépassent. Euh, notre biologie, on est un homme ou une femme, notre culture, tous ces déterminismes qu'on voudrait voir comme les barreaux d'une prison, alors qu'ils sont là en plutôt pour vous soutenir. Alors j'ai un petit exemple, on dit que la nation, que la famille, euh, il faudrait les faire sauter parce que ça viendrait euh, mettre en esclavage l'individu, il devrait, il devrait pouvoir sortir de sa famille ou de sortir de sa nation et choisir ce qu'il veut faire, mais en fait, cette nation et cette famille, elles elle permettaient... Euh, des solidarités naturelles qui étaient très efficaces et qui n'étaient pas euh, euh, gérées par l'État. Typiquement, l'assurance chômage, avant, ça n'existait pas parce qu'on avait des corporations de métiers et qui géraient eux-mêmes euh, les gens qui n'avaient plus de travail dans leur corporation. Euh, les maisons de retraite. Euh, maintenant, on met nos vieux à l'hospice quand ils sont trop vieux, mais avant, qu'est-ce qui se passait ben, Ils restaient à la maison et c'était la famille qui, faisait, qui prenait ses responsabilités, et qui s'occupait de ces vieux. Et c'est pareil pour les crèches. Maintenant, on nous a dit que les hommes et les femmes devaient aller travailler, donc la femme va travailler, on nous a dit que c'était une libération. Mais plutôt que de s'occuper des ses enfants, on les met à la crèche. Donc ça crée évidemment de l'économie, c'est bien, on va payer cette crèche, mais avant, vous voyez, cette, cette, cette, cette, s'occuper des enfants, c'était gratuit, était, ça passait hors de l'État et c'était la solidarité naturelle qui était permise grâce à ces communautés qui existaient. Je pense aussi à la pension alimentaire. Avant, les couples ne divorçaient pas. Donc il n'y avait pas de pension alimentaire à payer. Maintenant, évidemment, c'est très bien la femme divorce ou l'homme divorce. Chacun prend sa liberté d'aimer quelqu'un d'autre. Mais en fait, il va y avoir une pension alimentaire à payer. Donc, vous voyez, en détruisant la nation, en détruisant la famille, on a fait sauter tous ces liens, toutes ces solidarités qui étaient très efficaces et qui nous permettaient, qui nous permettaient de manière non économique de nous en sortir dans la vie. Un autre, une autre solution que, que je propose, c'est de, de sortir de la logique des droits de l'homme. Je pense qu'on entend tous parler des droits de l'homme à Thiers-Larigaud, c'est génial, c'est l'alpha et l'oméga. Les droits de l'homme, on ne peut plus les critiquer, c'est devenu un horizon indépassable. Mais pourtant, comme j'ai ai essayé de l'expliquer dans cette conférence, le droit de, les droits de l'homme, c'est le droit de l'individu universel, qui est le même ici comme ailleurs en tout temps. Si on considère qu'un Français a les mêmes droits qu'un un Français du XXe siècle a les mêmes droits qu'un Sénégalais du XVIe 16e, du 16e siècle euh, ou qu'un Japonais du XIXe. En fait, on, on est tous les mêmes et, euh, et on, fait, on, on crée des hommes interchangeables. Et c'est ce qui crée la logique, notamment de la logique immigrationniste. Puisqu'un Français n'existe pas, puisqu'il a les mêmes droits qu'un Sénégalais, pourquoi le Sénégalais n'aurait pas le droit de venir sur le, le territoire français, émigrer et puis euh, essayer de gagner sa vie donc il faut sortir vraiment de cette logique des droits de l'homme qui voudrait faire que tous les hommes sont les mêmes, euh, que les hommes, les femmes sont les mêmes, euh, en tout point du globe. Non, le droit, euh, ça doit être quelque chose d'enraciné. C'est différent selon un pays, c'est différent selon une époque. Euh, alors il on a quelques droits naturels, mais on n'a pas, par exemple, les États-Unis parlent du droit de s'armer, qui serait un droit naturel. Je, je considère que c'est assez faux. Peut-être que quand ils sont créés, c'était normal qu'ils aient les, le droit de porter des armes parce que c'est la conquête de l'Ouest, mais maintenant qu'ils sont dans une société beaucoup plus civilisée. Euh, pourquoi ils auraient ce droit imprescriptible à porter des armes Non, le droit, ça peut s'adapter donc en fonction de, des situations. Et ces, ces droits de l'homme, ils voudraient nous interdire euh, donc d'adapter le droit en fonction des situations, des nations. Euh. Euh, donc sortons des droits de l'homme. Et enfin aussi, il faut revenir à un droit des nations, à une conception, ce que j'appelle, enfin ce qui s'appelle holiste de la justice. Alors il y a deux conceptions euh, du politique. C'est soit la conception individuelle. On considère qu'il n'y a que des individus dans une société, que 1 plus 1 plus 1 égale 3 par exemple. Ça, c'est la conception individuelle, mais aussi, il y a aussi la conception holiste. C'est par exemple que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que l'État, la nation, transcende la somme des individus qui la composent. Donc vous, vous n'êtes pas que des individus. Il y a quelque chose qui vous dépasse, qui est soit votre famille, soit votre nation, soit votre culture. Et cette, cette nation, cette culture a une existence propre, qui, est, qui, est donc, qui existe, qui est au-dessus de nous. Et il faut pouvoir les défendre. Maintenant, on nous interdit avec les droits de l'homme de défendre ces choses qui nous dépassent, les familles, les nations. Elles n'ont plus d'existence juridique. Au contraire, il faut penser que ces choses existent et on doit pouvoir les défendre. Et enfin, ça va peut-être vous étonner pour un avocat, mais je pense qu'il faut sortir du droit. Euh, on est dans des sociétés où tout se convertit en droit, mais il y avait des choses qui venaient réguler les sociétés qui s'appelaient l'éthique, l'éthique individuelle notamment et la morale, et qui permettaient, euh, qui permettaient de réguler nos, nos, nos relations sociales. Par exemple, maintenant, on va se sentir victime de racisme, on va venir pleurer en place publique en disant qu'on a été discriminé. Mais à une certaine époque, euh, par exemple au XVIIe, un gentilhomme français considérait que mettre euh, en avant sur la place publique ses sentiments, c'était un manque de pudeur. Et qu'il se serait, il, il se, il se serait, serait devenu rouge de honte à se, à, à se dire discriminé ou alors dire qu'il a été victime d'une quelconque phobie. Et vous voyez, il mettait en avant la pudeur des sentiments, une pudeur héléno-chrétienne qui est en nous et qu'il faut, qu faut remettre en avant. Et plutôt que le droit de se sentir discriminé en permanence, il faut plutôt avoir un devoir d'indifférence quand il y a quelque chose qui vous déplaît. Comme, comme tout enfant, par exemple, qui grandit, et qui arrive à mettre ses, ses frustrations à l'intérieur pour, pour grandir et devenir adulte. Et là, c'est pareil. L'individu doit grandir un peu. Et à chaque fois qu'il se sent victime d'une quelconque, une soi-disant discrimination, une soi-disant phobie, il devrait plutôt avoir un peu d'orgueil, ravaler son orgueil et, et essayer de, de surmonter cet état, cet état de fait. Euh, et ça permettrait donc d'éviter cette espèce de concurrence globale de tous contre tous qui fait que chacun vient chouiner en place publique. Et ça crée des individus géniaires qu'on essaie de ne pas être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons procéder donc maintenant à une séance de questions. Donc nous retenons trois questions. Vous levez la main et je vous apporte le micro. Bonsoir, Maître. Merci pour cette magnifique conférence. Euh, J'ai une question concernant euh, la, la, les différentes discriminations qu'il y a dans le monde. Est-ce que ce ne sont pas des discriminations qui sont uniquement à usage des minorités actuelles dans le sens où moi j'ai eu l'occasion une fois de me faire copieusement insulter de sale belge de merde, pardon, pardonnez-moi pour l'expression, par une personne d'origine immigrée, vu, étant donné qu'elle avait un voile. Pour jouer le jeu, j'avais vu une publicité sur un arrêt de bus, euh, si vous êtes victime de discrimination composez à tel numéro, donc j'ai voulu jouer le jeu, je l'ai fait. Ça m'a permis de rire un bon, bon coup, donc j'ai demandé à la, mon interlocutrice, de bien vouloir, euh, parce que j'avais noté la plaque d'immatriculation de, de, de la voiture, mais de bien vouloir condamner euh, cette personne-là pour racisme. Et en fait, au fur et à mesure de la conversation, elle m'a fait me, me poser la question que est-ce que ce ne serait pas vous, par votre comportement, qui l'aurait poussé à vous insulter Donc il y avait un retournement complet de situation. Donc en fait, est-ce que finalement cet euh, appel à la discrimination n'est pas simplement une haine du blanc si, vous avez tout à fait raison. J'en ai parlé un petit peu, cette haine de soi qui nous anime. Euh, on essaie de nous faire croire que ce droit de l'antidiscrimination est neutre qui s'applique à tout le monde. D'ailleurs, on essaie toujours en, en général de nous faire croire que le droit est neutre. Mais c'est faux. Le droit, il est politique. Euh, le droit, il est soumis à une espèce de nouvelle morale. Et cette morale, c'est l'antiracisme. Évidemment, le coupable, c'est le, le mal blanc hétérosexuel, comme je l'ai dit. Donc on va tordre le droit. Et finalement, ben, les, les gens qui seront condamnés pour discrimination, ça sera toujours les mêmes. Et ça sera évidemment pas les minorités, puisque les minorités ont un droit sur l'homme blanc qui est coupable par nature, par essence, comme je vous ai dit, parce qu'on lui reproche l'esclavage, la, la colonisation et la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, on est, on est en totale haine de soi. Jean Raspail a très bien décrit dans sa préface à, au camp des saints, qu'il appelle la dictature de Bigother, la dictature de l'autre, et qui montre comment l'homme blanc euh, voilà, se déteste, c'est de l'ethnomasochisme, et donc en fait on a même créé un droit qui nous... Euh, qui nous dessert, qui nous interdit de nous, nous préserver. Bonsoir Maître, merci beaucoup pour votre conférence. Euh, J'aurais simplement deux courtes questions, mais auparavant juste deux minuscules anecdotes pour appuyer encore plus vos propos, Je, pour que les, tout le monde soit vraiment aussi au courant. Euh, le premier exemple d'un Japonais qui s'est marié avec une poupée gonflable, officiellement. Voilà. Le second exemple d'une un, femme qui se faisait violer en Amérique, un homme est venu à sa rescousse, a violé le violeur, S'est fait arrêter, est allé en prison, s'est déclaré en tant que femme, et donc elle est dans une prison de femmes et a violé les femmes. Ouais, très bon, très bon exemple. Je pourrais me les envoyer à la fin de la conférence, je les réutiliserai. Euh, voilà. La première question qui va se répondre, je pense, assez facilement, c'est euh, peut-on utiliser ces armes euh, avec nous, notre, notre morale et notre, euh, ce qu'on pense, euh, utiliser ces armes contre eux Directement, donc un peu à l'exemple de, de Nicolas tout à l'heure. Et deuxième question, euh, peut-être un peu plus vaste, est-ce qu'on peut faire un parallèle de euh, cette uniformisation qui s'étend forcément globalement, mondialement, est-ce qu'on peut en faire un parallèle avec le côté économique du libéralisme qui, avec la théorie des Léviathans, fait que finalement on sera tous un seul grand pays, enfin, si on peut dire. Alors est ce qu'on peut la première question, est ce qu'on peut utiliser ces armes contre nos adversaires? Euh, oui, évidemment. Alors je, je citais la griffe tout à l'heure, qui est l'association euh, qui défend euh, l'identité française et catholique, je crois. Euh, je suis plutôt contre parce que ça voudrait rentrer dans une logique communautaire, et donc en fait on se mettrait comme une communauté à l'intérieur de notre propre pays et rentrer dans la logique juridique. Euh, non, on a on n'a pas le droit d'être là, on est là, un hein, point c'est tout. Euh, il faut agir comme comme si le droit on est au-delà du droit quoi c'est si on est sur notre pays on a je vais utiliser le mot droit mais on a un droit imprescriptible à y habiter et à, à promouvoir cette culture cette histoire donc faut pas entrer dans la logique communautaire du droit même si on peut évidemment au jour le jour je pense qu'il faut au contraire bosser sur la morale sur l'éthique c'est là dessus qu'on va qu'on peut gagner donc le combat est politique et pas juridique le juridique suivra le politique si on arrive à faire reprendre conscience à chacun que nous existons et que nous devons nous défendre, le droit changera et ce, ce droit de l'antidiscrimination commencera à ne plus être appliqué de manière aussi néfaste. Deuxième question, sur l'uniformisation, évidemment, ça va totalement avec euh, l'idéologie du libéralisme, puisque le libéralisme euh, reco ne reconnaît que des individus et non plus euh, des communautés, et en plus, euh, le, le libéralisme sous-tend que l'individu n'est mu que par ses intérêts, euh, notamment économiques. Euh, et donc en fait ce libéralisme a tendance à créer une espèce de consommateur idéal euh, qui est fongible, qui consomme Enfin, l'homme est réduit à sa, à sa condition d'agent euh, économique donc consommateur ou producteur et donc euh, finalement bah, c'est le même, un français est un consommateur comme un autre et puis un sénégalais est un consommateur comme un autre un américain est un consommateur comme un autre donc on, on uniformise totalement et cet individu devient interchangeable euh, on lui propose les mêmes produits et les mêmes, euh, les mêmes, euh, les mêmes euh, industries euh, pour consommer et en plus ben, ça sous-tend le fait que l'homme devient un outil. Donc, si euh, Par exemple si un français n'est plus assez productif, ben, il n'a plus aucun droit sur, son, sur sa terre, on peut très bien faire venir une autre personne qui est, qui, qui est, qui est plus productive. Donc en fait on a vraiment rendu euh, l'homme euh, comme un outil du marché et donc on peut le, le, le faire migrer au bon vouloir, euh, au bon vouloir euh, du marché. Bonsoir, merci pour cette conférence. Je voulais rebondir à propos du coup de, de l'homme qui devient esclave du marché. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé de, du coup de la GPA et de la femme qui devient esclave à ce moment-là, euh, comment est-ce qu'on peut prouver que la femme, euh, que c'est de l'esclavagisme en fait, euh, dans la mesure où la réponse qui est faite souvent, c'est que c'est des femmes qui le décident librement de vendre leur corps. Et du coup, bon, c'est pas vraiment le sujet non plus, mais pour moi, ça rejoint la question de la prostitution. Souvent, il y a l'argument de oui, mais c'est elles qui ont choisi. Est-ce qu'on peut prouver euh, au regard du droit que non, elles sont pas vraiment libres Au regard du droit, ça va être très, très compliqué puisqu'on a un droit qui est empreint d'individualisme euh, avec une espèce d'une personne qui raisonne de manière euh, individuelle et qui choisit librement. Puisqu'on est, on est, on est vraiment dans cette espèce de culte de la personne qui serait capable de choisir elle-même euh, ce qui est bon pour elle ou non. Euh, ça, c'est encore, encore quelque chose qui vient du libéralisme. Euh, des arguments qu'on peut mettre en avant, c'est par exemple, euh, est-ce qu'une femme qui est euh, en Inde euh, et qui a énormément de mal à, à s'alimenter est totalement libre de refuser une GPA qui va lui être payée par un couple d'occidentaux qui a un pouvoir d'achat 100 fois supérieur au sien et qui va lui permettre de vivre pendant une année ou deux, euh, voire trois ans, euh, de gagner un salaire qui est tellement important si elle fait un gosse, euh, par rapport à ce qu'elle aurait gagné, euh, par rapport à ce qu'elle aura gagné, si elle était restée euh, simple femme indienne. Euh, euh, donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en avant. Puis aussi, c'est les conditions matérielles euh, qui doivent être mises en avant. C'est par exemple les usines à bébés en Inde. Donc comment ça se passe euh, Le fait qu'elles soient sous-payées, même, euh, voilà, parfois, c'est quelques milliers d'euros pour faire un enfant. Puis encore un exemple d'une jeune femme ukrainienne qui, qui, est, qui est arrivée récemment, qui, qui a fait un enfant pour des Américains. Il s'est retrouvé que l'enfant était handicapé, que les Américains ont voulu que cette femme avorte, elle n'a pas pu avorter, l'enfant est né et ils ont décidé d'abandonner le, le gamin. Il ouais, faut, faut, faut, faut raisonner par contre-exemple, montrer en quoi euh, cette idéologie est néfaste et donc l'exemple est assez marquant en général. Euh, plutôt que de parler de droit à l'enfant et de dire que chacun a le droit au bonheur, il ben, faut plutôt montrer en quoi c'est très mauvais pour la, la mère porteuse et en quoi ça la détruit euh, dans, dans, dans sa condition féminine. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions, euh, on est encore dans les temps, hein, donc je vous propose qu'on qu rallonge légèrement cette séance de questions. À un moment donné, il va falloir discriminer. Euh, bonsoir maître, merci pour euh, la conférence. Euh, J'avais une question euh, qui au préalable, je vais remettre un peu dans le contexte. L'armée souhaite développer un exosquelette d'ici quelques années qui permettrait d'augmenter les capacités des soldats. Euh, donc ne peut-on pas dire que cet exosquelette, exosquelette pardon, euh, est un, une sorte d'antidiscrimination et d'égalitarisme euh, Je vois ce que vous voulez dire. J'aurais tendance à dire que cet exosquelette, ça fait partie de la tendance transhumaniste qui voudrait nous dire que nos corps sont des prisons et qu'il faudrait nous augmenter puisque comme nos corps sont des prisons, bah, il faut forcément s'en sortir et notre condition d'homme est mauvaise. Donc, il faut rentrer dans la logique d'augmentation de l'être humain donc par, par des exosquelettes ou alors par, euh, par des pilules qui vont augmenter nos capacités cognitives, par des puces dans le cerveau. Euh, et en fait, on est en train de créer... Euh, on est en train de créer une espèce de, de robot humain. En fait, c'est l'homme qui, qui, pour des raisons d'ailleurs productivistes, utilitaristes, devient comme la machine, souvent des raisons, pour des raisons économiques. Donc. Et donc je, je pense que c'est plutôt, euh, c'est pas créer l'égalité... Enfin, on pourrait dire que oui, par exemple, créer un exosquelette pour une personne qui est handicapée, ben, ça, va, ça va permettre euh, qu'elle vive comme, euh, comme une personne normale. Mais là encore, on refuse le côté tragique de la vie. La, la vie, c'est tragique. On peut mourir demain. Euh, on peut naître avec un handicap. Euh, euh, Il voilà, y a des choses qui, qui, qui nous dépassent et qu'on qu doit accepter. Donc, Je pense qu'au contraire, cette logique transhumanisme d'exosquelette, c'est totalement moderne, totalement égalitariste euh, et dans le mauvais sens du terme. Et j'aurais plutôt tendance à dire que ça doit être combattu ou en tout cas qu'on se rende compte des implications très importantes qui font que l'homme devient un robot et devient esclave de cette technique. Bonsoir Maître, merci pour votre exposé. J'avais une question, c'est que euh, vous avez souligné avec justesse que euh, la situation dans laquelle on est actuellement, euh, bah, elle vient de, euh, des lumières euh, et, de, et de toutes ces idées. Et, et c'est ces mêmes gens-là qui, qui parlaient des différents états euh, comme vous les avez évoqués. Et, euh, et en fait, euh, je voulais vous demander, vous évoquez à un moment la conversion des désirs euh, euh, qui sont illimités euh, en droits et un état donc de guerre constante entre les individus. En fait, est-ce que ces joyeuses lumières, elles ne nous ont pas ramené à un état de nature finalement si, si, vous avez raison, je le dis dans l'ouvrage d'ailleurs, on a réussi à créer l'état de nature en fait. On a tellement euh, voulu détruire euh, les cultures, les nations on a euh, créé une, un individu complètement euh, dissous de ça, enfin, c'est plus une personne, c'est un individu, euh, et en fait c'est vrai qu'on est dans un état de nature, euh, de guerre contre tous, ça c'était euh, Hops, euh, le Léviathan, et c'est vrai que ça l'a ça créé, là on est arrivé à un endroit où euh, le contrat social est rendu possible parce qu'en fait on a euh, euh, décharné la personne humaine de tous ses déterminismes, donc euh, exactement vous avez raison. Et une dernière question Bonsoir Maître. Euh, je voulais savoir si un jour on était victime, nous en tant que mal blanc privilégié, euh, de ce totalisme juridique, je pense qu'on peut appeler la situation actuelle euh, comme ça. Tout à fait. Euh, pour vous, qu'est-ce que ce serait la meilleure stratégie juridique à adopter euh, Raisonné par analogie, euh, j'en parlais avec un confrère à Paris qui me disait que, que pendant un procès de discrimination, une personne blanche qui avait été discriminée, euh, l'avocat avait plaidé... Euh, en disant « Est-ce que vous auriez dit la même chose si euh, mon client n'avait pas été discriminé parce qu'il avait été blanc, mais discriminé parce qu'il avait été juif ?» Et ça a été assez efficace. Euh, le président du tribunal s'est retrouvé un peu embêté. Il s'est dit bah, « C'est vrai, vous avez raison, là, il y a une discrimination ». Donc c'est par analogie, c'est assez efficace en général. Après, euh, voilà, la justice de ce pays étant ce qu'elle est, euh, totalement politisée, euh, avec une école de la magistrature qui est devenue complètement euh, rouge ou tout le moins, à tout le moins rosée, c'est assez compliqué de se défendre en tant que mâle blanc cisgenre hétérosexuel. Donc bon courage si vous avez affaire avec à la justice pour une discrimination anti-blanc.